Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture des. foudres amplifier. Ouais, comme non, ça sonne pas terrible. Je me suis pris 5 boosters. On va ouvrir les 5. Alors ok, je me suis pris une display. C'est coûte cher à force des displays. Et en juin, il y a pas mal de sorties, donc euh, bah, on va rester sur, euh, sur des boosters. Ouais, vous avez vu, j'ai une casquette et c'est une casquette crash. J'attends le coiffeur. Mais c'est pas doux, parce que comme j'ai commandé sur Chainbox, et c'était une précommande. J'ai eu un petit cadeau en plus, un petit paquet Twelve Rings. Donc on va s'ouvrir ça à la fin pour le fun. Allez, let's go. Alors petit paquet Twelve et. Les boosters foudre amplifiés. Et... Oh non Oh non J'ai commencé à déchirer le booster Ça commence très très mal. Alors, on va faire ce que j'appelle la technique Sam. C'est-à-dire, on va regarder sur le côté s'il si y a une courbée ou pas. Bah, pff, La première est courbée, comme Julien. Alors, euh, Dan-Marie, Inister. Ok, on commence avec du Inister. C'est pas dégueu. ZW Pégase, double sabre. Dogmatica Lamité. Donc, euh, la invoquer, euh, le rituel pour invoquer le monstre rituel Dogma. Butin spring Visage de famille incroyable. Oh alors, une petite euh, super rare. Ah, espèce croisée solaire vigne, dommage, c'est pas ce que je cherche. Oui, je cherche euh, Dolink euh, Solaire Vigne. Donc on va voir si on les a voir. Je dis petit bobo. Pousse basal de rose et. Ok, gros coup du rocher de guerre. Why not? Bon ben, c'est un peu triste parce que ce booster là, du coup, le premier qu'on ouvre. Quand on l'ouvre mal, c'est que derrière, il n'y a pas du, du fameux. Hein. Allez, on va essayer d'ouvrir... De... Ah, celui-ci, un peu plus proprement. Ah, voilà. Vous savez que j'aime bien... Euh... Eh ben non, je vais quand même... Ah, ouais, ils sont vachement plus... Nuls. Ok. Bon, voilà, bah, désolé, j'ai pas réussi à l'ouvrir euh, de façon jolie. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus euh, légers, les boosters. Enfin, plus fins. Allez. Bon, on a vu qu'on avait une link. Hein, je suis désolé. Euh, ciel, chevalier étoilé. Ah, ben bah, voilà, c'est ça, le paléozoïque. Donc, euh, Cambroraster. Judge de la barrière de glace. Arc-montre. Oh, parc précieux incroyable. Alors ça c'est le terrain pour euh, les nouvelles cartes... Euh, comment on appelle ça Ben, parc d'attraction. C'est un peu ça, le style. J'aime beaucoup, j'aimerais bien avoir toutes les cartes, mais je crois qu'elles ne coûtent pas très cher, donc ça devrait le faire. Jugement du marqué. de du rocher de guerre, ça c'est cool, du rocher de guerre. Un petit peu. Attraction étonnante, manège majestueux. Donc voilà, il y a des petites cartes manège, tout ça qui est avec ce nouvel archétype. Et attraction étonnante, course rapide. Oh bah ben, c'est cool, j'ai eu quelques cartes... C'est pas mal, ça m'invitera d'en acheter. Ok, plus que 3 boosters. Alors, est-ce qu'il va y avoir une secrète là-dedans Non. <rire> mais ça coûte rien d'essayer. Alors, désolé, je suis en nage total. Il fait affreusement chaud. Il fait plus de 30 degrés chez moi, sur Strasbourg. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Ah, ben voilà, un hein, que j'ai ouvert correctement. Voilà, on va le mettre là-bas. Il y aura dans le cadre. Il y aura un cadre après qui sera affiché derrière. Mais bref, on s'en fout Buffon ambassadeur de l'incroyable. Donc, pareil, ça, c'est une bébête qui va dans le deck Paris d'Atraxium. Uh, Bujin Mahitotsu. Alors oui, ça ressemble à Pegasus, parce qu'en fait, c'est Pegasus. Hein. Confiance Zexal. Ciel Chevalier étoilé. Oh Oh putain Divine 13 du Ron, mais c'est. Ah bah c'est une. C'est une secrète. C'est une secrète. Il y, y a les machins en relief dessus. Go voir la vidéo de Sam après pour vérifier Mais il me semble bien que c'est une secrète Je crois que j'ai une secrète divine, divine du héros Ok bah c'est cool Daphné Solaire Avalon Je pense que c'est un autre je, je, En fait je m'en fous un peu de la secrète Parce que moi je cherche à tourner Le Solaire Avalon La ligne 4 Donc voilà Curie à sens unique Terreur de la racine Et espèce croisée Solaire et Ok Bon il me reste deux boosters J'ai une secrète là-dedans C'est pas une ultra c'est sûr, mais une... du coup c'est une secrète, ouais c'est une secrète, je pense que j'ai pas tort. On me le dira, vous me direz dans les commentaires, mais je crois bien que c'est une secrète. ZW Pegasus Double Sabre, Anachou Flagrette, j'aime beaucoup l'artwork de cette carte, je trouve vraiment cool et vachement designé, ça fait un peu penser à Magic dans le style, donc j'aime bien. Bujin Baitotsu, ok. ZS Sage Armée, oh Lina la charmeuse, ok. <rire> je suis content, j'aime bien les charmeuses, donc c'est pour ça. Source chaude cachée de, de l'extrême-orient, pour l'instant très peu de doublons. Jeu du petit bobo, fait que je vous les bouches. Épéiste binaire, et eh, et eh, eh, Fukubiku. Ok, puis le dernier booster du coup. Je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que c'est. Après, je pense pas qu'elle cote énormément. Mais bon. ZS, sage armé. Double chien de la force S. Yamori Mori. Confiance exal. Flora de la rose du jardin, nickel, je la voulais parce que je la trouve super belle. Pareil, c'est un artwork que je trouve super beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment très très très jolie. Jeu du petit bobo, DDD, roi de la super vue Zero Maxwell, Fukubiki et attraction étonnante, roue merveilleuse. Donc voilà, bon, pour moi, on a une secrète là-dedans, c'est cool. Et en dessous, du coup, le petit pack étoile un hein, qui comprend juste trois cartes c'est le petit truc bonus. Voilà. C'est pour ça box on aime, box on adore. N'hésitez pas à commander vos cartes sur chainbox. Euh, clown flic, ok c'est un flic et c'est un clown, on sait pas trop. Bitron, ça c'est pas mal du coup pour le Dexibers, je pense que je vais donner à Marine vu qu'elle est en train de se faire un petit daxi et, et Et Gookie, Ogre du Tonnerre, en, euh... alors c'est des petites étoiles, c'est du Starlight, voilà, ça m'engueulera si j'ai tort. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était vachement cool parce que bah, du coup j'ai une secrète, donc euh, voilà. Dites-moi dans les commentaires quel deck vous enfin, quel deck vous aimeriez avoir dans Foudre Amplifié puisque que bah, du coup, il y a plein de nouveaux archétypes. Hein. Euh, et moi, notamment, bah, c'est ce truc-là avec les, euh, les manèges. Jamais par attraction depuis que je suis gamin. Hein. voilà Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Bye. <musique>